« Mon amour, il y a trois jours, je n'ai pas réussi à te dire que… » Parfois, on n'a pas su réagir sur le moment. Et ce n'est que plus tard, une fois sortie de l'expérience, que la révélation s'impose. C'est ça que j'aurais dû dire, ça que j'aurais dû demander. Mais nous n'avons pas osé ou nous avons attendu le bon moment qui ne s'est jamais présenté. Et le moment est passé, sans que nous ayons exprimé notre désir ou notre besoin. Certains, certaines pourraient se dire « c'est trop tard maintenant, j'ai manqué le coche, c'est plus la peine, ça ne servira à rien de le dire maintenant. » Mais non, il n'est jamais trop tard pour le dire. Il y a quelques années, lors d'un moment intime avec mon partenaire de l'époque, j'avais particulièrement envie d'un cunirincus. Mais je ne savais pas lui exprimer. Et si lui parfois me faisait de telles demandes, l'idée de faire de même m'était étrangère. Jamais je n'aurais osé. Alors, j'ai tenté de faire passer le message autrement, par le langage corporel. J'ai pressé mes hanches vers lui, regardé ses lèvres, puis mon sexe. Flop total. J'ai osé une allusion discrète, pas mieux. Sur sa lancée, il restait imperméable à mes messages timides. J'ai laissé faire. Il a eu un orgasme, puis dodo. Mes yeux ne se fermaient pas. La sensation était habituelle, familière. Mais cette fois, je n'avais plus envie de laisser passer et de me dire « la prochaine fois, je dirai ce dont j'ai envie ». Ce petit discours de self-motivation que nous, nous nous adressons parfois pour « la prochaine fois » n'est pas très efficace. Si nous n'avons pas réussi à nous exprimer cette fois, rien n'indique que nous y arriverons la suivante. À moins de changer quelque chose entre-temps. Je voulais apprendre à faire différemment. J'ai tourné la question dans ma tête quelques jours, avant de prendre mon courage à deux mains. Un soir, le cœur battant, je lui ai dit « Mon amour, il y a trois jours, quand nous avons partagé ce moment, je n'ai pas osé te dire que j'avais très envie très envie que tu me fasses un incunie. » Et je bredouillais à toute vitesse. « Oh Mais pourquoi Pourquoi tu ne me l'as pas dit « Ça m'aurait plu que tu me le demandes » s'est-il exclamé. J'ai ri nerveusement. « Je ne sais pas. Je me rends compte que c'est difficile pour moi de te dire exactement ce dont j'ai envie. J'aimerais m'améliorer, lui dis-je. » Alors, j'ai décidé de faire une petite expérience. Lui dire dès que possible mes désirs. Ce qui ne voulait pas dire qu'il fallait qu'il s'y plie à chaque fois. Un désir n'est pas un ordre. Le but était de libérer mon expression, plutôt que de réaliser mon désir à tout prix. Je lui ai demandé, je voudrais faire une expérience, celle de te dire plus souvent ce dont j'ai envie. Même si je n'arrive pas à te le dire, sur le moment, mais que quelques jours après. Pour m'entraîner, est-ce que tu veux bien Mais complètement, quelle belle idée m'a-t-il répondu plein d'enthousiasme. Sa réaction ressemble à celle des partenaires de mes clients, clientes lorsque je leur propose cette expérience. Souvent, nous avons peur de la réaction de l'autre, alors qu'il, elle, n'a pourtant qu'une envie, mieux nous connaître, nous comprendre et nous rendre heureuse heureux. Ils, elles, sont donc ravis de cette nouvelle disposition. Voilà un petit extrait de mon livre « L'intelligence intime » où je vous parle de mes expériences, mais aussi des expériences de mes clients, de la manière dont ils, elles, ont transformé leur vie intime pour qu'elle soit plus libre, plus douce, plus jouissive et plus alignée avec qui ils sont. Le sous-titre derrière de ces livres, c'est « libérer votre désir et inventer votre sexualité ». Je pense qu'on a besoin de sortir des cadres et des normes et s'autoriser à vraiment inventer ce dont on a envie et ça demande de communiquer. Donc je vous invite vous aussi à faire cette petite expérience, communiquer avec votre partenaire et oser dire même si c'était il y a trois jours, même si c'était le mois dernier, on s'en fiche, le but ce n'est pas de revenir dans le passé, le but c'est de muscler notre capacité à exprimer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu le livre ou si vous l'avez acheté, si... comment ça s'est passé pour vous. D'ailleurs si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi, ça me fait tellement du bien à chaque fois. Et si vous ne l'avez pas encore acheté, le lien est dans la description ou dans ma bio. Et on se retrouve à très bientôt. Abonnez-vous